Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui vidéo spéciale, je vais vous présenter un invité. Vous l'entendez déjà le bruit Alors déjà, vous connaissez C'est Zaza, de chez Etienne. Mais si y Zaza de chez Etienne, il y a qui à côté Salut aïe. Salut tout le monde voilà. Salut les Dédés alors ah, on a un beau soleil hein, quand même hein. Là, il y a un beau soleil, il fait beau dans les Landes Moi, je crois que je vais m'installer ici hein. Non, non, déconne pas Après, on va y avoir concurrence Vous voyez, l'humeur, pour une fois, elle est gentille, elle veut bien s'essayer voir ben voilà, donc je suis très content de venir voir Étienne Je voulais le voir depuis un, un petit moment, C'est clair, c'est clair Après, euh, le problème, c'est qu'on n'est pas toujours dispo, donc euh, c'est pas toujours facile est pas toujours... Mais ça y est, Même si on n'est pas, pas trop loin de Toulouse-les Landes, c'est pas trop loin hein. Deux heures et demie Ouais, c'est ça, deux heures et demie Mais bon, le boulot la priorité voilà le boulot le boulot, voilà. le boulot et il y en a donc aujourd'hui fait beau je suis avec Étienne. et voilà Nickel. il me fait visiter sa maison son matériel voilà, voilà. ce qui est On bien c'est qu'on est à peu près outillé pareil d'ailleurs je tiens à le préciser c'est pas la peine de m'appeler pour aller à toulouse je vous rassure il y ya Dédé, il est très bien il a le même matériel que moi donc vous pouvez y aller sans risque il n'y a pas de souci Bon, il a pas de cochon d'accord non j'ai euh, pas de cochon mais il a, il a il a autre chose donc et il faut suivre les vidéos voilà voilà Bon, ben, je vous remercie. Je te remercie, Etienne. Ben écoute, voilà. alors, salut les Dédés, hein, ouais, parce que j'ai retenu le, ouais. le slogan de Dédé, enfin alors. de Sébastien aussi autrement, parce qu'il a un nom, ouais. un prénom ouais. et tout. Quoi. Ouais, oui, oui. Ah, ça, mais ça c'est vrai aider. que tout le monde même qui m'appelle Dédé, Monsieur ouais. Dédé. Oui, ouais, mais ouais. c'est vrai que moi aussi, hein, moi ouais. c'est Dédé. Tiens, j'ai Dédé Frelon qui vient de m'appeler. Tu ouais. voilà. ouais, T'as marqué Dédé peut-être J'ai marqué Dédé, ouais. voilà. Ouais. Ouais. Au moins, c'est sûr, je ne peux pas me tromper. Bah je vous remercie et on vous dit... à bientôt Salut les Dédés.